Bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler d'une maladie qui touche certaines femmes et qui les effraie, le HPV. Qu'est-ce que c'est que le HPV Ce soir, avec nous, le docteur Marie-Silver, euh, gynécologue obstétricien. Docteur Marie-Silver, bonsoir. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Une maladie particulièrement qui nous donne froid au dos. Le papillomavirus, qu'est-ce que c'est que le HPV D'accord. HPV veut dire Human Papilloma Virus. Disons-le tout de suite, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est un virus sexuellement transmissible. L'HPV a la particularité de coloniser le col. À ce niveau-là, l'HPV a la particularité de provoquer l'apparition des cancers du col. Il n'y a pas de cancer du col sans HPV. C'est pour cela que depuis peu, le centre de dépistage des cancers fait aussi le dépistage des cancers du col, tout comme le dépistage des cancers du sein et les autres, etc., en faisant la recherche de l'HPV. Si cette recherche est négative, c'est terminé, vous êtes tranquille pour 5 ans. On vous demandera de revenir 5 ans plus tard, refaire le dépistage de l'HPV. C'est un dépistage qui se fait dans un laboratoire spécialisé d'anatomopathologie et non pas dans un laboratoire de ville d'analyse médicale. C'est différent. Cet HPV est donc prélevé comme un fautis et le laboratoire va serrer en, en, en deux parties l'examen. HPV simple, si c'est négatif, c'est fini, ou HPV plus frottis. À ce moment, on recherche des cellules anormales dans le frottis. Que se passe-t-il Ou bien on n'a pas de cellules anormales au frottis, on vous met alors en surveillance si vous avez l'HPV positif. Ou bien, il y a des cellules anormales dans le frottis, et à ce moment, on vous dit de quoi il s'agit. De quoi peut-il s'agir Il peut s'agir premièrement de l'ASCUS, Atypical Scrum Cells Undetermined Signification, c'est Quelque chose de très fréquent, c'est quelque chose de pas méchant. On sait qu'il y a des cellules atypiques. On vous demandera très certainement de faire une petite désinfection du col, de d'éliminer tout ce qui peut donner des cellules atypiques sur le col. Mais on vous demandera surtout de revenir dans six mois, dans un an, par exemple, pour refaire un, un frottis. Alors pourquoi, dans certains cas, on demande de faire une conisation? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive plus à récupérer le col euh, Et qu'est-ce que c'est que la conisation Alors, si l'HPV, tu, tu es allé un peu vite, Roselyne, si l'HPV est, est positif toujours, si ce n'est pas un ascus, on peut trouver deux types de lésions mm -hmm. qui sont des lésions précancéreuses. C'est le LIEBG ou le LIEHG, lésion intraépithéliale de bas grade ou lésion intraépithéliale de haut grade. Ces deux lésions sont notées et peuvent déboucher sur une colposcopie, un examen du col au microscope, lequel l'examen... <coughs> peut s'accompagner de biopsies, prélèvements biopsiques. Lorsqu'à la colposcopie, à l'examen au microscope, on voit des zones anormales sur le col, on prélève par biopsie ces zones anormales. Ces biopsies sont confiées au laboratoire d'anatomopathologie qui va vous répondre s'il s'agit d'un LIEBG ou d'un LIEHG. Le Bg est moins sévère, c'est sûr, et le LIEHG, le stade d'après, c'est la lésion Intra épithélial c'est-à-dire une lésion cancéreuse. À ce moment, on peut vous proposer la conisation. La conisation consiste à enlever un cône du col. On fait, on enlève. Le col présente trois parties, si vous voulez, hein, parce que euh, un épithélium exocervical, un épithélium dos cervical qui est cylindrique et une zone de jonction entre les deux. Le cancer se développe toujours sur la zone de jonction et après va migrer soit vers euh, la, la partie cylindrique soit vers la partie pavimenteuse vers l'extérieur du col. Donc, à ce moment, on vous fait une conisation, après repérage grâce à un produit particulier qu'on va appliquer sur le col, on repère, on repère les zones anormales et on fait une incision qui passe au-delà de cette zone et on essaie de prélever, pour, donc on fait une incision de là sur la partie exocervicale et on essaie de prélever en cône pour enlever toute la partie endocervicale qui pourrait être atteinte. C'est confié au laboratoire qui vous répondra si vous êtes passé bien au large et c'était ou si vous n'êtes pas passé assez au large, et à ce moment, il faudrait y revenir et proposer plus. Ça pourrait être une curithérapie, ça pourrait être une, une extension de la conisation vers l'amputation du col, mais tout ça dépend de l'âge de votre patiente, parce que ça peut être aussi carrément l'hystérectomie totale. Tout ça pour vous mettre à l'abri du cancer. Alors, quels sont les types de HPV qu'on peut rencontrer Alors, l'HPV, il y a une particularité chez l'HPV, c'est qu'il existe énormément de types. Une centaine, grosso modo, mais probablement plus de 200, mais on va parler surtout d'une centaine. qui sont, Ce sont des types qui sont agressifs pour le col. Les plus agressifs étant les 16, les, les types 16, l'HPV 16, l'HPV 18 et un groupe d'HPV qui va de 31 à 68, euh, un petit peu moins agressif, mais agressif quand même pour le col. Ceux-là sont les virus que l'on recherche couramment lorsqu'on fait euh, nos, nos frottis. Euh, et euh, si vous avez un, un frottis normal, et un HPV positif par bah, un de ces virus-là, on vous met en surveillance. Mm -hmm. La particularité, c'est que on sait que votre système immunitaire va vous débarrasser de l'HPV en moyenne, en prenant un petit moment, moyenne, ça peut être deux ans, mais ça peut être plus ou ça peut être moins. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas s'en débarrasser. On considère que 9 femmes sur 10 vont se débarrasser de l'HPV. Les hommes sont donc les réservoirs, puisqu'on ne vaccine pas. En législation française, on ne vaccine pas les hommes. En législation française, on vaccine que les jeunes filles à partir de 11 ans. et euh, en tout cas, avant les premiers rapports, de préférence, parce que les rapports sexuels amènent très souvent l'HPV. C'est comme ça. Vous avez des pays, par contre, qui vaccinent aussi hommes et femmes, femmes de façon à éradiquer complètement ce virus. C'est un vaccin qui est efficace, c'est un vaccin qui est conseillé et qu'il faut faire dès les premières, dès les premières règles, dès l'âge de 11 ans. Il faut faire ce, ce vaccin. Il y a des pays qui commencent à 9 ans. Comme l'Autriche, comme l'Autriche, euh, comme euh, l'Autriche, oui, l'Australie, tout ça. Voilà. Et donc, euh, si vous avez un conseil à donner à toutes les femmes, euh, quel que soit l'âge, il oui. faudrait faire euh, un fautif. Ah oui, ça, ça maintenant c'est <coughs> déjà quelque chose qui est rentré dans les mœurs C'est vraiment félicitations dans le moment où j'ai commencé à travailler et maintenant, les femmes ont vraiment pris le problème à bras-le-corps et euh, les femmes sont déjà habituées à faire le, le frottis régulièrement. Ça, ça fait plaisir. Elles viennent régulièrement faire le frottis. Ça peut être tous les ans sur leur demande. Ça peut être tous les deux ans. Le maximum, c'est tous les trois ans. C'est vraiment le maximum. Et euh, c'est un problème qui est pris à bras-le-corps. Mais comme je vous dis, euh, maintenant, on va faire mieux, on va leur proposer aussi le dépistage de l'HPV. C'est pris en charge par, par la GUADEC, par la cellule de dépistage des cancers mm -hmm. en Guadeloupe, qui, qui s'appelait anciennement GUADEC. Et euh, donc les femmes n'ont plus à payer cet euh, examen, mm -hmm. malheureusement seulement entre 25 et 65 ans. Comme c'est dommage nous avons aussi des cas, nous avons vu des cas de personnes qui reviennent disant « oui, j'ai fait mon fouti et maintenant on m'annonce que j'ai un cancer du col de l'utérus ». Qu'est-ce que vous avez à dire Est-ce que le fouti était mal fait Est-ce qu'il n'y avait pas euh, la recherche d'HPV associée euh, la, la recherche d'HPV systématique, c'est quelque chose de récent. Hein? Hum. Ça a commencé cette, euh, en 2021, c'est ah, pas... Ouais. Ce n'est pas très ancien. La technique est au point depuis un moment, mais la mise en place en Guadeloupe du dépistage date de 2021, même si de temps en temps, lorsqu'on avait des cas un petit peu particuliers, on faisait déjà la... on demandait la recherche d'HPV assez facilement chez nos patients. Donc, euh, c'est pas un fauti, on essaie de le faire le mieux possible, hein. donc on va considérer que les fautis sont bien faits, mais... Euh, on ne passe pas à côté d'un cancer du col. Hein. Faire... C'est vraiment le un cancer, hein, des cancers vaincus. C'est le cancer du col. Si on fait ce qu'il faut, si on fait ces dépistages à temps, le cancer du col doit se voir. Et la, et le, la mise en route de la stratégie thérapeutique vient de suite. Ce n'est pas, pas un truc pour, pour lequel on attend. C'est vraiment un cancer pour lequel on a beaucoup de femmes qui prenaient le mauvais rail. On remet beaucoup de femmes sur les bons rails en faisant des choses simples dont par exemple euh, la colonisation voire l'amputation du col etc. Donc les femmes qui ont subi une colonisation devraient continuer à se faire dépister en... La colonisation, oui, oui. oui après oui. vous êtes comme n'importe quelle femme, femme, vous continuez à vous faire dépister euh, mm -hmm. Parce que souvent il y, y a la confusion entre j'ai eu une colonisation et j'ai eu euh, une, une hystérectomie totale. Donc je crois que euh, les femmes font cet amalgame. Alors, hystérectomie totale, vous n'avez plus besoin de faire... Euh, de frutti. Frutti. Bon, dans le temps, par prudence, on faisait un frottis une seule fois, un mm -hmm. an après l'hystérectomie totale, avant de laisser tranquille la personne sur le plan des frottis. Maintenant, euh, quand on arrive à l'hystérectomie totale, je pense que c'est tranquille, c'est fini, il n'y a plus de possibilité d'avoir un cancer du col parce qu'il n'y a pas de col. C'est ça ben, nous arrivons au terme de notre émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à ce Top Santé de TV. Nous nous retrouvons dans une prochaine émission, une prochaine édition avec encore le docteur marie Siver, gynécologue obstétricien. Merci docteur et à bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt.